Salut Écoute, les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui petite vidéo herping et je suis accompagné avec Grand Tom de la chaîne salut tout Grand le monde. Tom. J'espère que vous allez bien. Et tonton Snake de la chaîne Snake Reptile. Ça va J'ai le rhume bordel. <rire> allez, on va faire la petite promenade du matin. On va voir si on trouve quelque chose. A de suite. Oh, oh. Il n'y avait pas besoin de chercher les insectes. Hein, un qui ouais. marchait, il y avait 10 autres qui sautaient. Ben à la fois, il y avait une émission il disait qu'on avait perdu euh, en 20 ans so 60% de nos insectes. ça, ça il me semble, 60% d'invertébrés. 60% récup... de vertébrés, c'était quelque chose comme ça. Après, on en récupère des, euh, des, euh, des mauvaises. Hein. Oui, tu as aussi. vu que là, en Occitanie, on a récupéré un insecte. Euh, ça s'appelle. Euh, tu connais les punaises vertes Ouais. Mais il y a la punaise asiatique. C'est une punaise, c'est la même forme, sauf qu'elle est plutôt grise avec des petites taches blanches. Ah, déjà vu, ouais. Voilà. Mais ça, c'est la punaise asiatique. Et celle-là, elle fait très du mal dans les plantations. Ah ouais Et en Occitanie on est blindés apparemment. C'était pas du tout courant encore. de temps. Euh. Ça, c'est quoi bah Parce que nous, on voit les punaises, et on se dit. Euh... Punaise asiatique, communément appelée punaise diabolique ou punaise membrée, une espèce d'insecte hémiptère, origine d'Asie de l'est. Elle a été introduite en Amérique et en Europe où elle est considérée comme un ravageur des cultures. Ça, c'est des crottes, non Des champignons Non, non, c'est des champignons, je crois. Il y a des champignons ouais, c'est des champignons. Il y a beaucoup d'humidité et de moisissures. J'aime bien, t'as une petite fleur qui pousse là. Il a tellement, il a tellement de plu. Je le chemin de travers, je me fous de la merde encore. <rire> <rire> Parce que là quand on touche là au soleil, il est chaud. Vous pouvez toucher. Ah mets ta main. Ouais. T'as vu ça, ça C'est ouais, quoi ce truc dans le bas de la branche hein C'est des insectes, t'as vu, ils bouge Viens voir, Thomas, il a trouvé quelque chose. Alors Seb a découvert quelque chose. Des petits insectes. Ouais. Thomas, tu vois pas ce que ça peut être Tu crois que c'est pas des, des bébés gendarmes Tu sais qu'ils sont petits, ils sont comme ça avant de passer à la nouvelle couleur. Ben moi, il me semblait pas que c'était... Oh, euh... c'est bizarre Tu crois que c'est des bébés gendarmes, en fait Il y a une éclosion de... On est en pleine nature. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose à part ces petits insectes où on a l'impression que c'est des bébés gendarmes. Mais il commence à faire chaud, hein. 10h30, on allait, hop, je suis obligé de mettre un t-shirt Donc on continue, en pleine nature, ça fait du bien Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ah, c'est un peu la galère, hein. un peu la galère, un peu la galère Alors petit message de prévention aussi On est en pleine nature On fait On fait que de l'observation donc on n'est pas là pour récupérer des animaux, ou des insectes ou les tuer. C'est vraiment un plaisir d'observer la nature. Surtout que la nature change beaucoup avec, avec la pollution et tout ça. Donc c'est bien d'observer. Donc on ne touche pas, on observe et on profite de la nature. il bon, n'y a pas grand-chose. Hein. Comme je vous ai dit, on est début février. Donc, euh, ben tous les nuisibles, tous les insectes sont pas sortis encore, hein. ou les animaux. Hein. Allez on va continuer. Alors, on voit un petit cocon juste ici d'araignée et à côté un cloporte. Bon les Dédés, je viens de trouver quelque chose hyper intéressant. Alors vous savez que les frelons on est, ils sont en pleine hibernation, le frelon asiatique le frelon européen. Et regardez ce que j'ai trouvé avec les copains. Regardez-moi ça. Ici, on est sur une reine de frelons européen en hibernation. Ça là, malheureusement, elle ne bouge pas, donc elle est morte. Hop, et ici, vous, avez, vous en avez une, une autre. Vous voyez Donc, comme je vous dis, comme je dis souvent dans les vidéos, les rennes ça hiberne très peu dans les nids. Ça laisse tomber les nids en hiver et ça vient hiberner dans les écorces d'arbres, dans la nature. Et voilà, là où on est sur deux frelons européens qui vont hiberner jusqu'au mois d'avril, mai et pour faire leur propre nid et faire une nouvelle colonie. Donc là, ils sont en pleine nature, en plein milieu d'un bois. Donc ils gênent personne. On ne va pas les toucher, on ne va pas les tuer non plus. On va les laisser vivre. Du coup, on va remettre l'écorce sans les écraser pour les couvrir un petit peu, style que les oiseaux ne s'attaquent pas aux frelons. Voilà, les Dédé prend soin de ces frelons. Bon, les Dédés, n'oubliez pas aussi, cette vidéo est tournée avec les copains, Grand Tom, Tonton Snake, donc n'hésitez pas à aller voir leur vidéo parce qu'il y a des angles différents, des explications différentes, donc ça peut être très sympathique. Il y aura le lien dans la description ou leur logo en fin de vidéo, où vous pouvez cliquer dessus. Je compte sur vous, les dd oh, Punaise, qu'est-ce que c'est ça Bon voilà, la vidéo est terminée les Dédés. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo RP. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à aller voir les vidéos des copains. Bisous. Ah, ah, ah, ah. Excusez-moi, dis-moi... Je cherche un petit nain, un petit nain par la là, pas trop grand, je vous l'aurez pas vu euh, ben je crois qu'il est parti là-bas Là-bas Ok J'ai perdu mon couteau, je l'aurai ce, ce n'est qu'un deal, je l'aurai.